Bonjour à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du professeur Loufoque. Aujourd'hui, pas d'expérience, car je voudrais vous parler d'un sujet un peu spécial, que tout le monde connaît, tout le monde a déjà utilisé, tout le monde en parle, et pourtant, qui est complètement faux. Vous ne voyez pas de quoi je vais vous parler Alors, place aux vidéos sur les routes secondaires limitées à 80 km/h depuis le 1er juillet dernier. Ce sont 116 vies sauvées. Mais c'est le seuil de porte qui attire l'œil. 408 km/h. Talento présente le best-of des années 80 km/h. La tramontagne et le Mistral soufflent jusqu'à 60 km/h en rafale. Ces mauvais chiffres interviennent en tous les cas alors que le Sénat vient de voter un amendement pour revenir sur les 80 km h Le record vient bien sûr au pic du Midi, situé tout de même à 2880 mètres d'altitude avec plus de 242 km h Les motards en colère ont organisé des rassemblements dans tout le pays avec dans le collimateur le passage aux 80 km h sur les routes secondaires. C'est ce qu'on a dit sur le 80 km h et j'observe. Finalement, amarrer un Soyuz à la station spatiale, c'est l'art d'accrocher un autobus à un paquebot pendant une chute libre à 28 000 km heure. Je crois qu'on va arrêter là. Vous voyez où je veux en venir, non Non Alors, accrochez-vous à vos chaussettes, prenez une grande inspiration, parce que les km heure, ça n'existe pas Bon. Reprenons depuis le début. Lorsqu'un véhicule se déplace, il parcourt une certaine distance. Sur les routes en France, cette distance est mesurée en kilomètres. Un kilomètre, c'est mille mètres. Mais, on ne met pas toujours le même temps pour parcourir une certaine distance. Ou à l'inverse, on ne parcourt pas forcément la même distance en un même temps. La division entre la distance parcourue et le temps du parcours, c'est ce qu'on appelle la vitesse. Comme je viens de vous le dire, en France, la distance se mesure en kilomètres. Pour avoir une vitesse, il faut donc diviser cette distance par le temps du parcours qui lui se mesure en heures. On obtient donc une division. En mathématiques, lorsqu'on parle d'une division, on dit PAR. La vitesse se mesure donc en kilomètres par heure ou en kilomètres à l'heure. En tout cas, pas en kilomètre-heure Pourquoi Parce que les kilomètres heure sous-entendent une multiplication. Comment ça Personne ne le sait, personne l'utilise Peu m'importe Il existe une autre unité. Qui elle utilise vraiment une multiplication et qui est très utile dans la vie de tous les jours et que tout le monde utilise pour faire les mesures d'énergie lors des factures d'électricité il s'agit du kilowattheure et là pour le coup c'est vraiment un kilowattheure nous avons une unité de puissance le kilowatt, multiplié par le temps d'utilisation kilo watt heure c'est une multiplication voilà pourquoi ça m'énerve d'entendre kilomètre-heure, parce que la confusion est trop simple entre les kilomètres par heure qui sont une division et les kilowattheures qui sont une multiplication. Voilà mes petits loups, c'était une vidéo un peu particulière aujourd'hui, mais j'espère vraiment que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, vous pouvez les laisser sur la page Facebook ou sur la page YouTube. Pour ma part, j'estime qu'il est parfois nécessaire de remettre les pendules à l'heure parce qu'à force de répéter les âneries, on finit par y croire, alors qu'il faut au contraire les corriger. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo.